Une plaque en verre est déposée à la surface de l'eau. Si on tire délicatement sur la plaque, elle reste collée à l'eau. L'eau n'aime pas être en contact avec l'air. Au contraire, elle a une grande affinité avec le verre. L'eau épouse donc toute la surface de la plaque de verre. La traction exercée par les poids étire l'interface entre l'eau et l'air, mais la tension de surface empêche le décollement complet.